Bonjour, bonsoir tout le monde, vous êtes tous et bienvenue sur votre chaîne avec votre ami René Thomas, qui est là pour vous servir. Je nous connais chaque dimanche, c'est toujours un petit retour dans l'histoire. Mais je vous dis, c'est un jour spécial que nous tous en soi connaissons déjà, qui s'est fait Pâques. Et nous connaissons que ça représente pour un pile monde qui a vivre dans le monde entier. Mais je dis, nous côté, pour une information de plus, et qu'on peut connaître profondément, bagaille là, beaucoup plus. Peut-être que nous, Pâques, que gens content de parler de ça. Vous comprenez que Fed là en soi avec fête Pac haïtien, c'est deux bagages qui sont un peu différents. Mais fête Pac chita a deux traditions. Deux traditions, c'est la tradition juive qui m'a sortie dans pays de l'Égypte avec Moïse. Et l'autre, qui c'est la résultat de la tradition chrétienne pour marquer la résurrection de Jésus dans le Moyo Et qui tout construit avec quelques tradition païennes calendrier fait chrétien. yo, sur 8 périodes, 8 périodes, ça a environ 40 jours. Et bien ça, c'est lui-même qui vient environ 320 jours pour l'année. L'année, côté soleil, la, il 367 jours avec quelques heures. Mais la différence, de c'est juste parce que le calendrier fait chrétien. yo, li chita, exactement, soit des et bien, le calendrier peu plan, c'est ça qui de elle dit qu'on bâtit en que Rome te peuple, ça ensemble avec la culture ainsi que tradition. Fête Pâques, mesdames, messieurs, en soi, c'est une fait qui fête soit le 22 mars ou bien le 25 avril. Peuple juif là, il fête Fête Pâques, dans nan jour qui premier plein ligne printemps. Et chrétiens, ils sont même à côté pa dans même la reine li de tradition juive, il y fête-pâcle fête le jour dimanche qui suit pleine lune et l'équipe printemps. Donc, nous ne pouvons pas oublier que ça, c'est une action qui peut être signée au Conseil de depuis l'année 325. Et c'est raison ça qui fait que fête-pâcle chaque année, il y fait une date différente. Et pour qui ça, l'Assemblée du Conseil de te prends, yon ont telle décision sous l'ordre la constaté constante. Eh bien, qui me dire aussi toutefois nous a considéré fonction traditionnelle ayant mythes nous capable dit les a environ trois fonctions et trois fonctions ça c'est bien une fonction narratif côté que li a raconté et yon autre fonction qui se fonction qui fonction éthiologique, côté que li a expliqué en pil bagay, et puis une fonction initiatique côté lit vraiment à révéler. Donc, mesdames, messieurs, c'est dans ce sens sa, yo, que toute mythologie, dans ça qui est en rapport avec Ritiel, Rit Latry, yo, enchouke, le rituel, le rite et la triée, il y toujours un dans une démarche saison pour essayer d'établir, bien sûr, une explication mythique Donc, ça qui veut dire qu'il nous ça veut dire que le fait de ne pas que soit, c'est un mythe qui est un qui, enchouke, dans la dynamique, si là. Ouais? Et puis... Dans la dynamique en pire la, qui prend bien sûr yon, plusieurs plusieurs significations Fête ou bien commémorer Christ là dans saison printemps li pas venir comme ça comme ça mais les joindre un li dans équation cosmique et équation cosmique ça c'est renouvellement fait encore régénérer ou bien la vie mourir qui veut qui donc résurrection jésus li a la vie chance pour refaire encore ou bien résurrection de la nature, j'ai une signification sacrée dans la résurrection de Jésus. Et c'est exactement ça, ces hommes prétendent. Régénération, il y a ces hommes En pile, nous capable de dire que Jésus lui-même en soi, qui c'est réparateur bréchon, sans mettre sur côté tout. Diverses pas un qui était existé avant même que l'évangile de mette pied dans le monde, ça, dans monde occident, et que nous avons fait pâques la qui s'est christianisé ou bien l'église détruit. Donc, automatiquement, que nous pas capable de contrôler, et bien, étymologiquement, pas là la lissotine dans la tête populaire qui se passe quoi en grec grecque, Et lui-même, lissotine dans la vous, e bon? Pesa, Pesa qui veut dire passage. Faites pas chrétienne c'est c'est sorte sorte de réponse qui baille avec pâques juif là. Pourquoi? Parce que religion juive là les mêmes les fêtaient pâques pour commémorer ce le so pays Pharaon Ou bientôt mon noir. Jusqu'où être capable de traverser la mer rouge? Dans l'idée pour être capable de pou chapper pour lui en bas égyptien eh bien, nous sommes capables de dire ça si ont était en sorte de, de salut pour le peuple juif. C'est comme si nous était capable de dire, nous, traverser la mer rouge ou bien passage merveilleux. merveille. il était considéré comme si dit, nous était dit de c'était exactement salut, bon Dieu t'est accordé pour être capable de tourner un peuple qui est un peuple qui a pas, un peuple qui est sauvé. Eh bien, c'est exactement comme ça. Ils en soi te fait ça camper pour te capable vitel chaque année et puis marquer exploit ça et dans fait ça te sacrifié un jeune malmouton mouton ensemble avec manger pain qui pas levain dans jour et si passage juif dans la la mais je symboliser salut le peuple hébreu donc Jésus-Christ en soi li bay un autre passage dans façon pas, côté que pour un chrétien joindre ça le grâce avec résurrection qui c'est exactement passage de l'amour à la vie qui fêter dans jour pas là. Donc résurrection Jésus c'est un geste l'amour. Un geste qui va les hommes l'espoir pour joindre la vie éternelle. Pour capable pour dire l'homme est condamné. Des hommes qui étaient condamnés perdus depuis les Adam avec Eve t'a fini désobéir. Bon Dieu péché originel jeune pardon. Eh bien il a trouvé la rédemption c'était grâce avec la, et et la de Jésus et c'est raison ça qui fait que nous avons dit ça, ça dans le livre que Jean écrit côté que si nous vérifions dans le Jean 3 verset 16 il dit que bon Dieu si tellement aimé les hommes il veut celle une petite les a mourir pour nous donc n'importe monde qui, qui croit en lui il va gagner la vie éternelle alors désormais, l'amour en soi ne devient pas une fatalité ni une malédiction pour ceux qui qui dans un petit l'homme si si si non. Mais de préférence c'est un moyen pour capable tri na royaume bon dia. Mais maintenant, qui s'acquiert nous-mêmes est haïtien Moi c'est haïtien. Ou c'est haïtien. Nous tous c'est haïtiens et nous sommes tous haïtiens connectés. Je dis en venant là non seulement pour m'informer au de jour ça mais tout capable rentrer nanana cause qui ça fait pas la, avec fête pak haïtien Qui Ki jeyo c'est deux fêtes et chaque peuple yo, yo nourrit à partir de ça que produit. Pour construire propre monde pa yo yo, yo, yo vivent façon par parce que chaque peuple ansou gen monde pa yo propre physionomie spirituelle donc, dans l'idée, pour être capable de vivre, pas yo en soi, yon sens clair dans l'univers. Là, on a fait ce qu'ils Là, c'est maintenant. Est-ce que les Parisiens qui ont fait Pac, hein? <laughs> en tout cas, même s'ils ne fait Pâques, qui t'aime dire? On a dit oui, ça m'a le Pourquoi? Parce que Boakai man, bah, on esy, nous rappeler nous. Les rappeurs considèrent que en fait Pac. Parce que c'est ce rebondi soi, qui a le définir à définir de ensemble avec esprit loyau, de façon pour être capable de montrer nous chime liberté yon. c'est fondation nation. Si nous dire comme ça. Et bien, l'isier des choukai, système Dieu blanc avec système esclavagiste. Même janoué presque dans toute cérémonie rituelles ou bien mystique, toujours des sacrifices sans fait Et eh bien, boicaiment tout, tu te connais mon comme ça. Cochon ou bien monde, peu importe, mais c'est pas ça qui est important. Mais ça que l'essentiel là c'est que tu un homme qui t'a sacrifié pour liberté tout le monde. Toute nô acte dans colonie Saint-Domingue Mais malheureusement, après ici haïtiens ignorer ça. Nous ignorer fait ça ou bien tou, nous toujours penser que pas que ça pas pour nous, nous prêts de produits de préférence qui va pour nous, de ce qui pas pour nous. Juste pour nous capables de toujours être à côté table. développement au peuple, mesdames et messieurs, c'est l'elle capable de construire le métier. capable inspirée de vous pour capable capables de avancer sur l'avenir avec un pile caractère. Oubliez l'histoire. Ou. Hmm. En tout cas, je ne qui peut vous Si vous êtes capable de mentir, ou du moins, m'aider Mano Eugène, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire, faut que dire au plus que en dans l'Église en soi, et y a pile différence, différence en ce qui ça, différence pour enlever et retour de Jésus-Christ. les nous connaît que les gens mettre fin à anti christ là sur la terre et y a pile monde qui ne comprend pas ça. Premièrement, l'église vient pour l'enlever, tout comme ça. Mais c'est monde qui est mort en Christ qui va pour ressusciter en premier et par la suite, nous-mêmes qui vivons, nous va pour nous rencontrer avec Jésus-Christ dans l'espace. Selon ça que un Thessaloniciens 4 le verset 16 à 17 t'a fait comprendre. Et verset 17 là, il dit comme qu ça que c'est nous-mêmes qui pour pour nous rencontrer avec Jésus dans les airs. Ça qui veut dire Christ pas mettre pied sur terre ça dans enlèvement l'église là. Non. Christ pas mettre pied sur terre ça dans enlèvement l'église et pour retour de Jésus-Christ là, le Jésus-Christ va venir pour mettre fin avec le anti-Christ là, avec toute marque de la bête là sur la terre. Là ça, c'est tout gens qui va gagner pour que Jésus-Christ a retourner. Parce que là tourné avec toute l'armée et eh bien c'est toute nation qui va gagner pour Jésus ça. C'est nous qui va avoir avec toute grande puissance selon ça que Apocalypse 1er, le verset 5, fait comprendre. Matthieu 26, verset 64, dit que la Bible, la Bible parle là, n'a Parce que ce n'est pas n'importe quel livre que nous appelons. Donc, l'important pour nous cet est de cet esprit, de comprendre certaines choses. Restez-nous des fois pour nous lire la Bible. Pas qu'on vite vite. Nous, des fois, pour juste prendre un temps, lire Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est un bagage sacré, la pièce selon la Bible. Pour, de Jesus Christ, là, la terre, well. pour le retour de Jésus-Christ, toute nation sur la terre, c'est nous tous qui va elle. L'enlèvement, il va venir pour les faire avant retour Jésus-Christ. Donc, ou même, qui peut-être pas au courant de ça, c'est sûr que nous jouons un petit parti qui est vous, et où apprendre. Ou va aller faire ou approfondir par pour comprendre plus de choses. Bref, nous avons un moment spécial, un moment carême, j'ai eu bien, à de ça, nous litige l'église là en soi. L'effet nous, que c'est un temps qui est très ordinaire. Septième semaine. Tant carême commence depuis, non, je qui était mercredi, qui se patient là. Nous attaquons jeudi saint. C'est finissement avant même que vous Mais ça qui c'est Messe. Cette scène, des fois, les vous célébrer. Durez 40 jours, 40 jours, sans compter le jour dimanche. Yo, parce que vous faites nous songer 40 ans le peuple Israël est passé dans le désert, lorsque vous êtes en Égypte pour être capable de rentrer dans la terre que le bon Dieu te promet. Vous faites nous songer tout, 40 jours, Jésus est passé dans le désert. Espace de temps entre le baptême et le commencement de la vie publique. Dans carême il y a trois éléments qui résument. Eh bien, les chrétiens, ou pas qu'ils vivent vivre carême ne sont pas appliqués trois éléments. Trois éléments c'est prières, jeunes, pénitents. Dans le cas, carême y un temps qui demande pour nous capables de faire des activités. Oui, pour nous mettre nous disponibles et disposer plus pour temps des paroles de Dieu et quitter l'origine à la vie. Sans origine avec l'histoire de Karemna, depuis le 4e siècle, Karemna était déjà pris forme à toutes les caractéristiques. Et tant ça, il était réservé pour la préparation cathéchiméniale qui un grand, qui a préparé pour plus capable de recevoir sacrément initiation chrétienne. Sacrément qui fait le monde chrétien. Il semble avec Jésus. Eh bien, il y a un baptême, il y a confirmation, ça, il y a tout ça. Tant qu'il y a son temps qui servit tout pour réconcilier ses pécheurs publics, il y tout un temps de prière. Côté que vous avez partage pour tous les chrétiens. En général, nous sommes capables di, de dire deux catégories de carême. premier qui c'est carême pénitente, qui est moyen, côté on chrétien capable d'utiliser n'importe quel temps pour les pou besoins spirituels. Et bien, l'autre, c'est un temps carême, qui est un temps litigieux. Côté que lui prépare, lui-même fait Et c'est un temps qui dure 40 jours. Et puis, couleur, c'est violet, mauve. N'entends ça, l'Église là, pas chantait Gloria, l'Église par chantait chanter chante y a Alléluia là-dedans. yo. y a seulement chanté chanté ça. On a fait yo avec solennité, ve Pascal, parce que c'est yo-même qui, moi c'est même qui maman tout de suite dans affaires liturgiques. Eh? eh bien, dimanche carême yo a toujours une priorité sur toute l'autre célébration. Yo, à ta même sous solennité, yo. Et si cela n'était a pas d'un dimanche carême, il doit déplacer carême. Et si vous avez parlé de l'année litigique, la. c'est une organisation diverses avec histoire, la durant année l'année dans l'église chrétienne. Vous façon juste pour vous célébrer l'histoire histoire la salvation. Dans l'année litigique, vous vous célébrer différentes litigiques. Et C'est dans ce sens même que fait relation ensemble avec passage dans la Bible, côté que préparer célébration, différentes prières, que récitez, tout ça, même ensemble avec couleurs litigiques que utiliser. Par exemple, date célébration, mais date célébration que varier un tout petit peu dans différentes églises chrétiennes. Mais ça tout lui-même, son façon logique que utiliser juste pour la planification de la vraie sens messieurs. Dans l'Orient, dans l'Occident, la date célébration varie de année en année. En général, la modification de la date de Pâques associée avec le avec la résurrection de Jésus, que est célébration centrale chrétienne. Dans le premier conseil, à 325, toute l'église sera toujours acceptée de la célébration pascale chrétienne. En dimanche suivant, ou bientôt, 14 qui correspond ensemble avec euh, prétend Et c'est la réforme calendrier occident que Papio, et nous avons Pape Grégorio XIII, qui lui-même, ensemble avec introduction calendrier grégorien, qui remplace le calendrier juif, juste pour capable de faire des variations, de variation, célébrations litigieuses, ensemble avec le calendrier litigique oriental. La. Dans l'actuelle église orient ensemble avec l'occident, yo a cherché là une façon pour faire des dates de célébration, yo une de façon progressive jusqu'à ce que je n'ai une date commune. L'église catholique, yo y des années période cyclique annuelle. Eh bien, c'est lui-même que a célébré l'histoire de de Jésus-Christ qui lui-même est faite et à partir de là, distribué distribuer cycle tant au dans l'avant, dans l'avant Noël, carême, Pâques et ordinaire. Bon, parlez-nous un peu de quelque parmi pa, eux, mais yo, yo pas une date qui exacte non. Yo seulement consécration processus annuel, station année. Ensemble avec tout, composition cyclique dans une période qui englobe toute histoire salvation. Qui ce sa, qui t'en l'avant L'avant, c'est une période qui dure environ quatre semaines avant le temps de Noël. Et c'est en temps que les catholiques même sont même préparés pour être capables de célébrer les Saint-Jésus dans la fête qui fait partie de temps de Noël. L'avant, qui veut dire vini ou bien river. L'avant, c'est en fait que ont célébré dans trois façons. Côté que Jésus, vini par exemple. il voyez vini Jésus. Et même Jean Saint-Benoît dit que Jésus vient, il fait que ce qui dans votre mari qui vierge eh bien, vint, je dis, avec six nouveau temps, l'a avec un pile de joie à la fin de l'histoire. Mesdames et Messieurs, l'avance c'est un temps d'espérance, avec cœur content, il une espérance à sauver en nous, Jésus-Christ qui va venir. Et c'est raison ça qui fait que... Dans le temps, les chrétiens ont toujours une série de textes, des musiques qui fait référence avec Vini Christ. Ils ont aussi une façon spéciale dans la bouche. Pour Fête Esaïe, dans le l'Église a présenté trois grands personnages Esaïe, Saint Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Et bien, la date là avant est fixée en fonction de préparation de la fête Noël. Et bien, à partir de là, toujours bien quatre dimanches. Même si la semaine c'est souvent complète, il n'est pas toujours complet, mais il commence avec le 34e dimanche avant Noël, qui est toujours tombé um, assez souvent, il tombe le 27 novembre à 3 décembre. Mais la date, c'est si. Et seulement si 25 december, bon Et, le 25 décembre, t'as dimanche. Il est ça, il a quatre semaines complètes, mais il a toujours dimanche avant la fête Noël. Durant l'avant payo yon utiliser qui qui gen couleur mauve ou bien violet comme yon capable di utiliser comme couleur de pénitence c'est juste une façon tout pour capable montrer clair que tant l'avance, son temps de préparation pour fête noël là même gens yon capable euh um, faire pour tant karèm tout pour fête paslan et nan temps ça yo pas chanter pour gloire yo pas chanter musique les gloria ni pas décorer l'église avec fleur même gens avec l'autre jour pénitence mais de pour France, ils ont toujours conservé alléluia avant la proclamation de l'évangile et ils ont supprimé ça seulement dans moment carême. Là nous revenons tant temps en avant même qui voulait dit troisième dimanche temps avant et dans longtemps autres le dimanche ça dans l'antiquité a... eux était ballon non ou godette et bien godette qui voulait dit guerre ou bien la joie et bien non ça était pris dans la version latine hein? Vous faites faire de l'état de l'agir, c'est le moment de mettre la tout pour vous-même, qui donc yo adoucit -si la couleur de cérémonie dans moment ça Couleur rouge-violet avec couche blanc, et bien rad rose dans ce jour-là, c'est l'utiliser. Bien que vous pas exigé. Vous n'avez pas exigé mon couleur, vous n'avez pas indiqué conseil de bagaille Vous êtes seulement là pour indiquer que vous êtes content de venir ensemble avec la célébration dans ce moment-là pour sauver là même dans jour-là. Donc Madame messieurs, nous capable tout dans jour ça, ouais, ou l'église ensemble avec quelques fleurs. Et dans ça, nous considérons yo comme lien ensemble avec la Vierge Marie parce que c'est solennité la conception fête immaculée que patronne espère ensemble avec quelques pays d'Amérique latine là qui nous capable dire patron pays ça c'est Notre-Dame de Guadeloupe que nous entendons assez souvent et les nous en Noël les nous attaquet en Noël qui après 4 semaines de temps avant l'église catholique lui célébrer saison Noël saison Noël là qui dans la ki so -si tradition 25 décembre que nous tous célébrer là quand nous là mais quand ça lui commencer ensemble avec 24 décembre 24 décembre dans la soirée côté que grand messe la fête na crèche e là et que là il finit na baptême grand messe là qui c'est dans dimanche après épiphanie et puis, fania, et puis 6 janvier, pendant que jour, ça l'église en soi, il hommage n'a la Corée, de la Vini la terre, bien que, en plus, le monde, considère les consacres comme, ça, comme l anniversaire de naissance, ou du moins, il une date exacte. Mais en réalité, historique, c'est, j'aime non. je crois que c'est une date symbolique, tant que tout le temps qui n'a un chrétien. Ça qui veut dire l'autre confession, que par exemple, les fêté, fêtaient dans le ça dans la date différente, qui étaient comme t'as dit longtemps, qui baillaient le cœur content. l'église a toujours utilisé de grenades blanches et forme de tout que fête Noël en soi c'est une grosse fête Une fête qui gagne pile importance dans l'église et surtout dans saison Noël là saison ce Noël c'est un moment qui est considéré comme temps fort et c'est comme ça tout dans temps ça le célébrer quelque autres fête qui mélangent ensemble avec célébration ça durant temps ça et bien bah, yon, vraiment, vraiment vraiment yo pas pensé avec un carême ni pas dans moment ça c'est fêter à fêter donc l'autre fête c'est l'autre fête dans ça orient c'est la dans c'est Esteban qui 26 décembre même la Sainte Famille qui occupe le lien exact qui c'est dimanche 8e et, mais tout gain une croyance populaire quand ça dit que tant ça est finit ensemble avec Jules roi et cependant l'église catholique continue avec à commémorer naissance chrétien et la manifestation jusqu'à dimanche suivant automatiquement que yo a célébré tout fête baptême Jésus yo dit que c'est la vie publique Jésus qui commençait c'est lui qui commençait après temps de Noël là automatiquement il venu en temps ordinaire et les novenas attaquent temps carême temps carême qui c'est exactement temps sa qui sont temps de préparation de fête Pâques là résurrection de grand maître là même si traditionnellement c'est 40 jours mais avec réforme l'église que vous changé actuellement là, commencer avec mercredi le samedi, et est finie dans commencement dernier s'oupe Dans La première heure, l'après-midi, jeudi 5 qui font un total de 43 jours et demi. Car mm -hmm. nous a dit, fait chaque chrétien songer situation péché yo avec nécessité pour yo ta convertir ça, c'est là ça l'église invité na prendre partager yo fait des jeune et au prier en pile tout nan moment yo nous capable dire que ce moment ça aussi un moment de conversion symbolique et nous il fait nous songe tout un jour que Jésus a passé dans le désert lorsque il et menait lutte il en lutte contre la tentation et tant inclus cinq dimanches en plus et si que dimanche rames que nous pas oublier que c'est période liturgique de, de pénitence dans le temps, vous utilisé la couleur violette, sauf Dimash Ramo. Nous connaissons Dimash Ramo, vous utilisez rouge dans la solennité, vous utilisez blanche. Et vous ne pas chanter Gloria, vous avez un peu de choses qui sont deux. Alors, c'est comme ça que le moment est ça. Et formalité, ensemble avec l'autre gros fête en général, vous êtes capable de marcher ensemble avec deux gros fêtes qui sont faites. C'est Joseph, ensemble avec. Incarnation de sauveur so violent qui capable de même retirer le signe de sa yo pour faire ça, et bien, PA les servir ensemble avec la blanche à cause de l'importance célébration de sa yo même de a pas Mais yo pas jambes utilisez louange, yo pas utilisez musique de louange pour mon Dieu noir, et yo fait joue dans la soirée dans moment pas. Et bien, semaine 7, mesdames, messieurs, joue sa yo, yo célébré passion, yo célébré l'amour à la résurrection de Jésus, et c'est une célébration qui est plus, plus importante dans l'année litigieuse là la. Les commence avec dimanche rameau et il finit tout avant de le Pâques, sous samedi saint. Dimanche rameau avec Passion christ Dimanche rameau, lui-même, c'est dernier dimanche dans carême, qui ouvre la semaine sainte-là. Et il y aurait Passion gromette Ça qui veut dire, il Passion christ Il utilisé la couleur rouge. Automatiquement, que y a Passion gromette Ensemble avec les tuyaux, Mais avant toute chose, il a fait Bénédiction de Rameau. Et nous connaissons les gens, dans le jour où toujours porté un en possession, c'est juste pour être capable de montrer rentrer Jésus dans Jérusalem. Et c'est en façon, en forme que, disons, une fois que la possession finie mais ça doit commencer, dans l'occasion, c'est les gens qui ont passion, qui n'ont pas l'évangile qui correspond avec lui. Disons tout d'après que passion grand-mère dans ce livre, disons, par exemple, nous connaissons que normalement, c'est trois mondes qui jouent au lecture l'évangile, passion Jésus-Christ-là. Disons, un monde qui est capable de faire comme un théâtre, un autre monde qui là comme chef et puis prêtre, et puis le PA lui-même qui représente. Et traditionnellement, il faut branche vous preniez une brèche par pour que vous preniez une position. Et eh bien célébration ça qui c'est célébration dimanche ramois li commence avec bénédiction branche ramois. Yo considère dimanche ramois comme une célébration dans l'année litige qui la, lui même gain pile en pile importance so avec jeudi pak se. Vendredi se samedi c'est avec dimanche pascle. Pas que là tout, c'est lui même qui cette célébration qui beaucoup beaucoup plus importante dans litige qui aboutit avec résurrection grand maître. La. Et dans le jour ça, a créent une atmosphère de fête avec une tristesse. Pour que ça, pour ça, qu'il y que quelqu'un venir dans jour qui est Dans premier jour, les semaines semaine, qui sont continuer, nous capable de peut-être la raison, ça. dans lundi, mardi, mercredi saint toujours utilisé couleur violet, comme je dit tout à l'heure, dans mercredi saint récité qui a rapport ensemble avec avec noir Parce que nous pas Prière légitime des airs divers chaque jour. Jusqu'à jeudi. Jeudi, ma Non Dans jeudi, c'est même dans le matin, il y a une seule célébration qui fait jusqu'à Vé Pascal qui est Mes Christmas. Et c'est dans Mes ça que l'évêque sacré l'huile maladie. Confirmation avec Katekimen ou bien baptême, j'ai là Et automatiquement, on peut l'attaquer avec Tempak. Nous sommes de commémorer la saison la résurrection de la Nous sommes capables de commémorer la saison la vie. Nous sommes capables de déjà. la saison de la saison de la saison de la saison de la saison de la saison de la de la saison pas de de la dimanche de la position la lune na yeah. et catholique yo, yo même en soi célébrer célébre na dimanche après la lune pleine na, na première saison printemps si toutefois la tomber en dimanche et cas là c'est toujours dans prochain dimanche là donc c'est comme ça que même en, en soi yo barali li pas coïncide vraiment ensemble avec fête livres juifs qui célébre dans même jour la lune Selon sa, que linéaire ta fait connaître. Mais il est toujours dans le dimanche selon la tradition apostolique. Et quel que soit, si il était au nom de jour exact que Jésus était levé, historiquement, c'est comme ça, il est capable de prendre place entre 22 mars à 25 avril. Okay? Pour Tridium Pascal, il est même dans la passion de la mort avec la résurrection de Christ. Lan, c'est une parti qui vraiment vraiment important à analytiser. Claire, l'année là, la. la dans les trois jours, sertine un jeudi saint, revenant vendredi ensemble avec samedi. Et c'est seulement avec la veille de dimanche pâque là, pratiquement, l'ici en Pâques, mais qui ont considération spéciale. Et je jeudi saint, ils célèbrent dans la soirée sous PCA, côté que Jésus lit établit eucharistie et l'autre prêtre ensemble avec commandement rémain côté que pas loin célébration principale sa, la so dans jour ça yo ça tout lit introduit disons que c'est introduction qui a dans triduum paclan. introduction ça lit commencer sortir dans l'après-midi qui c'est jeudi saint mais traditionnellement les célébré ensemble avec un paquet l'autre importance toujours gloria capable de ne pas venir chanter. Mais il ne pas chanter Gloria Louach pour bon non Parce que l'église a joué ça, tout pas t'a normalement, et en pile, le monde a bien pu chanter Chita. Côté que l'institution eucharistique, là, et dans le monde, disait, nous sommes capables de songer que c'est jour la mort de Jésus-Christ sur la croix pour conserver pour l'humanité. Eh bien, litigia, c'était une simplicité très très pâle, et c'est jour passion à la mort, Seigneur, et puis, Eucharistie pas célébré, Père utilisée rouge, couleur qui était déjà utilisée dans la célébration en dimanche rameau, point essentiel litigie avant de 10 ans, qui c'est histoire, passion toujours selon Jean et la prière l'un, l'universel avec adoration sous quoi Et ça, c'est un jour de silence avec contemplation intérieure. Les novrages samedi, qui c'est samedi de l'Obénite, samedi Saint-Jean-Oréle. L'église la résurrection grand mère là, ensemble avec une chandelle. Et chandelle ça son chandelle vierge, qui yon considéré comme si yon était capable de dire c'est maman tout le monde qui sur la terre béni. Jou ça, les célébrer la vigilance de la nuit, là, juste pour yon de capable de rendre plus catholique, rase et deuil. Là. Et encore, yon chante l'ouange pour bon Dieu ça, et bien c'est lui même qui nuit à pas pour bon Dieu. Et jou la nuit ça. Il songeait victoire christ là sous la mort et la mort ça c'est lui même que l'église depuis au commencement que l'Esprit, que deuxième là li a venu sauver et finalement nous t'a prendre la terre dans dimanche pas qui le jour résurrection grand la vie pas la célébration qui puis importante dans litigie, ensemble avec dans la vie chrétienne et dans dimanche matin nous à célébrer sous l'annel pas là dans jour ça capable dire que chaque souhait bataille baptême deuxième avec possession baptiste et si que soukou glo et kote que t'en fini complètement avec tritium Et jou yo na ta pak la, ta pak vin, prolongé sous 7 semaines jusqu'à 50 jours après pak. Yo prolongé comme si m'da son jours fait. On seul le connaît, comme on a dit pendant que tant ça, l'église m'a chanté que je suis content de ressusciter Christ. La. Et la célébration, nous sommes capables de dire, c'est un écho dans ce qui passe durant la nuit de Pâques. Ils ont utilisé la rade tout blanche, ils ne sont pas suspendre ils ne chantent tout pour mon Dieu, pou, ils ne chantent pas tout pour mon Dieu. Ils ont tout même réutilisé la gloire pendant pa, Pâques 8e. Jouyou la, et 8 premiers yo nous capables di chaque jour, l'heure ça yo chaque dimanche, au lieu pour yon avec fleurs en pile, yon plus passer tout temps que ça tsa ou kon utilise et utiliser utilise musique chante et de solennité la pane côté li même, nous kapab di que yon qui vle di 50 ans, ferme, célébrer Saint-Esprit, et puis vini sous apôtre, tradition catholique, qui li même fait konne que Jésus quitter peuple abandonné qui dit le contraire et li a vide cadeaux qui nécessaire lan pour yo l'ancien testament c'est exactement fait la récolte yo d'après ça que saint luc notre travail pour yo fait connaître jours ça que l'église la fête ces jours là tout que li célébré 50 jours après dimanche lan, et 10 jours après ascension yo te utiliser couleur blanc et nous rien tout, nous jour que vous n'avez pas fêté aucun événement important dans la vie e, de Christ là, qui est temps ordinaire pendant l'année. Tant ça, son temps qui extrêmement bizarre. Et nous pensons tout que l'étape très très important pour nous tenter, femme d'affront, tu parles de grade, tout qui sera là. Rara, nous Rara fait partie de la célébration culturelle par parisien qui se transmettent pour génération générations plus yôle, et puis chaque année qui attire des milliers de participants. Bien que l'insécurité insécurité dérangé, nous sommes capables de dire ni Haïti, ni diaspora, la richesse qu'il avec Iso de pousser Haïtiens, nous héritier de deux contributions, ni dans l'autre pays, ni dans pays, nous Espagnols, Français, plusieurs autres Africains, groupe ethnique, Rara, qui lui-même, c'est un groupe élément héritage exceptionnel pour nous même qui c'est Haïtiens. Et il prend place tout. Dans tout toutes les plusieurs dans le pays d'Haïti, ensemble avec Léogan. Léogan, que nous connaissons tous, connaît, qui est une qui plus populaire, sous le dossier rara. Des populations dansent en bon rara. On ne pas aller de l'autre la côté pour aller que Léogan. Et vous avez un symbole puissant dans l'identité, dans le monde. Qui est beau bon rivière, y a dans Léogan. Il plus de 30 groupes de musique de rara qui ont même attiré sous nous. sommes capables de dire 2000 monde. chaque moment dans la festivité qui se passe là et là na joux cette se passer semaine sainte yo c'est comme ça bien ça toujours hier de chaque année et mais malheureusement vu avec une sécurité il une diminution mais toujours qu'on utiliser yo par exemple comme de avec un objectif thème qui fait avec plusieurs éléments qui veut dire on yo fait un petit bruit dans moment ça mm -hmm. on il fait un petit bruit et puis nous capables capable dire notre autre part Indiqués en qualité son ou bien un rythme particulier dans la musique populaire. Au côté que joué y a dans ces on a toujours fait avec festival haïtien traditionnel. côté que commence exactement le jour qui a fini après H mercredi qui finit exactement ce pack dans lundi ou bientôt pendant période là chrétien, ensemble avec Karim, nous sommes capables de dire manifestation, ça, ils sont toujours dirigés par un groupe musique rara. En général, Depuis fois, il y a difficile pour un petit groupe rara, parce qu'ils sont toujours là pour ramasser les pour porter l'ambiance, pour être content, pour chanter. Non, mais il y instrument. en plus l'instrument accord. Je ne parle à d'instrument accord. L'instrument avant, bien sûr, qui est toujours là, dans la là. Donc, c'est comme ça, premier jour, dans la, la, jour la période, là, là, là, consacré il y a souvent une cérémonie vaudou avec un pile d'autres rituel qui composait après que le film de Saint-Louis Pierre juste pour être capable de honneur, côté que mauvais esprit gardien monde qui mourir dans la maison. Et d'après pili... tradition la, que vous avez, nous capable dire que capable force spirituelle nécessaire. moment ça vous fait gros nous connaît. Dans le moment où vous avez vraiment bricolé, vous fait un pile de temps en route, dans la route, d'après quoi, c'est populaire. Et les gens qui pratiquent activité ça a vraiment mystique un pile fois, avant même que so vous commenciez ce rituel, il faut que vous yo Et vous avez tout moins d'intensité. Parce que c'est des gens qui vendent sans prescription honnêtement des trucs qui mal jeté par gagriver. Et pendant toute saison, nous sommes capables de dire que les gens qui sont organisés, qui ont organisé, qui de une production, assez souvent, ils avons des espaces, nous ils ont gagné à côté pour faire une réunion. C'est comme une sorte de famille. C'est comme si vous des un ministère, ministères, ministère d'art, c'est comme si vous fait propre ministère. Donc, assez souvent, c'est eux-mêmes qui entendent aux alentours de pour être capables de voir donc à l'aide de ça, on est capable d'arriver non zone où jeunes de trois gars de mon c'est rara, c'est comme ça. Mais vu avec la sécurité, on vraiment vraiment diminué. Disons que dans la fin saison, rara en soi, c'est yon activité qui gagne pile en pile et disons une activité qui gagne pile l'expérience dans les organes et nous capables de tout que c'est exactement racine rara, c'est là sorti là. Donc je ne sais pas si mourri, on a fait une semaine, on a fait 7 jours, 6 jours jour de la semaine. Et si Jésus est mort, on sait que Jésus est mort vendredi pour le lever dimanche, parce qu'il a duré un seul jour dans son bois, sinon. Et alors il que j'ai dit, a passé 3 jours, 3 nuits. Et finalement, les anciens théologiens ne comprennent peut-être pas trop bien comprendre comment ils font le jour. jours. Mais date, l'époque que Jésus est passé par là, il est toujours tombé le 14. Donc, il est toujours important pour garder la date. Yo. Le 11, qui tape dimanche 12, qui tape 13. Et mardi 14. Non, 14 mercredi, jeudi 15. Hmm, 16 mercredi, qui le 17 encore, un samedi de sabbat. Et dimanche, qui est toujours un jour de résurrection de Jésus-Christ. Même si nous de suivre la tradition, mais nous avons besoin e qu'on la vérité. Et c'est une raison qui fait que... Je suis avec jeudi content oui a avec nous donc jésus allait dans tombeau dans mercredi il fait vendredi il fait samedi 3 jours 3 nuits il levé bien vivant dans dimanche matin je vous bénisse. je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était bien avec vous votre camion, honnête pour vous servir au revoir bye bye